Je ai m'éviter de toi plus que les autres Ton cœur me mais tu me dis pas les choses Tu ne me dis pas les choses